Depuis quelques semaines, j'ai décidé de supprimer mes réseaux sociaux. Depuis bientôt 10 ans d'utilisation, je me rends compte qu'aujourd'hui, très peu, pour ne pas dire beaucoup de monde aujourd'hui privilégié vivre sur les réseaux sociaux plutôt que de vivre avec l'être humain. C'est vrai que les périodes de confinement n'ont pas amélioré les choses. Mais je pensais qu'une fois sorti de ce confinement, les gens prendraient plaisir. Les gens prendraient plaisir à échanger, à se voir, poser le téléphone, juste à se voir. Mais aujourd'hui, non. À l'ère de Snapchat, TikTok, Twitter. Facebook, il semble plus intéressant pour les gens de snapper le moment, plus important de répondre à un tweet, de répondre à un DM, plutôt que de répondre à un appel, plutôt que de répondre à un message, plutôt que de poser son téléphone tout simplement et passer du temps avec des personnes qu'on aime, cela vous est déjà arrivé de... D'avoir quelqu'un en face de vous qui, qui vous dit « Je t'aime bien, tu m'as manqué, je veux passer du temps avec toi. » Mais qui pense que passer du temps avec toi, c'est le fait de te l'avoir dit. Mais qui est, et cette personne n'est plus enclin à snapper, chatter Je veux dire, à plus de 30 ans, oui j'ai plus de 30 ans, Qu'est-ce qu'on devient A-t-on vraiment encore le temps A-t-on encore vraiment le luxe de ne pas différencier la vie digitale et la vie réelle Qu'est-ce qui, qu qui est le plus important Vivre à travers, sur, pendant, avec... Les réseaux sociaux tout le temps ou profiter du moment présent avec l'être humain, avec les personnes qui nous ont chères Quand on maîtrise pas le temps, même si à travers ces réseaux sociaux tout va plus vite, tout est maximisé donc émotion, ressenti, tout est amplifié. Mais on oublie une chose le temps ne s'amplifie pas, il est unique. Alors dites-moi. Qu'est-ce qui vous paraît le plus important Avez-vous déjà eu ce sentiment Je ne suis qu'à quelques semaines de réduction de réseaux sociaux, bientôt six mois pour certains d'entre eux. Et je me sens beaucoup plus légère. Avez-vous déjà sauté le pas Si oui, dites-moi comment avez-vous vécu cela. Je suis une femme, je suis une voix qui parle et qui serait ravi de vous lire car oui, le paradoxe, c'est que je partage aussi sur les réseaux sociaux car parler je l'ai essayé parler avec les personnes autour de soi de ce besoin de quitter de passer du temps avec eux on m'a vu comme un extraterrestre on m'a oh. es-tu sérieuse avec ça comment tu vas faire alors, lui cela paraît paradoxal, mais on vit dans un monde paradoxal, où laver les mains est devenu euh, précaution de santé exigée par tous, alors que c'est la base même de la vie en fait, être propre. Donc dites-moi, merci.